Euh, allez, on va encore se foutre de leur gueule à ces cons-là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries encore là Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu comme conneries Tiens, ils ont sorti un trailer. On va voir ça, tiens. C'est pas possible c'est quoi ce trailer? C'est quoi cette dinguerie? Mais le trailer, il est incroyable! Mais le trailer, il est incroyable! Mais c'est pas possible! Mais attendez, parce qu'apparemment, il y a une autre dinguerie. Les menus ont changé. De... Ah, mais attendez, les gars. Parce qu'il y a une vidéo cachée sur euh, leur compte YouTube. Une vidéo privée. J'ai réussi à la débloquer. Euh, je sais pas ce que c'est. On va voir. Attendez, je clique. Bonjour, frères fans, et bienvenue dans la saison 2. E football 2022. J'ai décidé de corriger un élément qui a été beaucoup demandé par la communauté. Pour cela, j'ai débloqué un énorme budget pour cette saison 2. Car oui, je vous ai entendu, chers fans. Et donc, nous avons décidé de mettre tout ce budget dans la correction des menus. Nous avons embossé le plus grand artiste international contemporain, Monsieur Godentush. Vous savez, l'art pour moi est avant tout une aventure. Alors quand Konami m'a contacté pour participer à cette œuvre, j'ai accepté tout de suite. L'argent n'était pas un problème. Je suis surtout connu grâce à ma première œuvre qui s'appelle Petit Chat Noir sur un Petit Muret, un soir d'été dans l'Oyaio Connecticut, avec l'amour et l'argent avant tout. J'ai travaillé pendant plus de trois mois sur cette œuvre et croyez-moi, c'est sorti vraiment de mon cœur. Pour moi, les fans sont vraiment très, très, très, très importants. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai créé cette œuvre. Grosse concentration. Illumination. Action. Action. Après avoir, après avoir autant travaillé, après, désolé, j'ai vraiment ça, besoin ouais. de repos Alors attendez, attendez, attendez Parce que là, il y a dinguerie les gars Il y a dinguerie, on est dans le multiverse Il y a un monde où Konami fait les choses bien Attends, parce que là, trailer de ouf On va pas se mentir Et on nous annonce de nouveaux menus Donc moi, j'ai hâte de voir ça les gars Lançons le jeu, découvrons ça ensemble Parce qu'à mon avis, ça va être dinguerie Obligé, ça va être dinguerie Non, mais c'est. Attends, chérie, je tourne une. Ah, j'ai reçu... reçu un truc. Merci. Qu'est-ce que c'est La mise à jour, elle est vraiment géniale, les gars. Euh, euh, vraiment euh, excellente. acheter plein de packs. Et euh, euh, très bien. Je rigole, bien sûr. Ouais. Konami, ils vont envoyer ça. Une belle boîte. Avec dedans un maillot et. Un code de euh, 12 000 pièces que je vais vous faire gagner sur Twitter. Mais vous inquiétez pas, les gars. Ça va pas m'empêcher d'être sévère. Alors, par où commencer déjà Première chose, les menus. Alors, c'est mieux. Voilà, faut dire ce qui est. C'est quand même mieux. Mais... C'est quand même de la merde. Bah oui, les gars, quand même. Euh, réduire la luminosité... Euh, ce que je vous ai fait dans le sketch, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire quand même, c'est le truc le plus feignant que j'ai jamais vu de ma vie. Tu vois, ils ont même pas switché de couleur, tu vois, parce qu'à mon avis, les boîtes, elles étaient déjà faites et les maillots pyjama, ils étaient déjà faits avec le jaune et le bleu. Donc ils se sont dit, on peut pas changer les couleurs, on va réduire la luminosité. Donc oui, c'est mieux, mais... C'est quand même de la merde. Deuxième chose, qu'est-ce que l'on attendait de cette saison 2 bah Une correction du gameplay. Alors, je n'ai pas encore testé le jeu, on le testera en live dès ce soir. Mais apparemment, spoiler, il n'y a aucun changement au niveau du gameplay. Troisième chose que l'on attendait beaucoup, du contenu. Hélas, spoiler, il n'y a aucun contenu supplémentaire. Ah si, pardon, ils ont mis... Des objectifs premium Vous avez vu ce que c'est les objectifs premium Alors en fait, les objectifs premium, c'est que tu payes pour avoir un joueur, mais en plus, tu as des objectifs pour débloquer d'autres trucs. Donc en gros, c'est comme des packs, mais avec des objectifs dedans. C'est-à-dire que c'est juste des packs, en fait. Ils veulent juste nous faire dépenser de l'argent pour des packs, et euh, avec des petits objectifs dedans. Ça n'a rien de premium. Le season pass pff. Je sais pas où il est, je l'ai pas vu. Alors si c'est ça leur saison de passe, on est bien loin de la petite frise qu'ils nous avaient montré. Par contre, à ah ça, par contre, ils ont bossé sur des trucs, les packs. Parce que là, des packs, les gars, il y en a des euh, dizaines. Franchement, euh, pack Monaco, pack Galatasaray, pack Messi, pack Neymar, on le savait. Pack Légende, pack euh, Européenne Champions League, pack euh, Ligue des Champions, euh, pack euh, Mayburn. Non mais c'est un délire. En fait, j'ai l'impression que ce jeu, c'est vraiment devenu un gacha. C'est-à-dire que c'est un jeu où juste tu vas acheter des, des cartes, tu vas collectionner des cartes. Je ne sais pas quoi dire, euh, les copains. Dites-moi, hein, peut-être que vous... Vous avez trouvé des améliorations dans le gameplay. J'espère vraiment, encore une fois, je vous le dis, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est très exactement 14h59. Dans une heure, je retourne faire ma tournée du soir. Donc, je n'ai pas le temps d'y jouer. On testera ce soir en live, mais de ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de changement au niveau du gameplay. Ça va être long, la saison 2, on va pas se mentir. Ça va peut-être même être toutes les saisons qui vont être longues. Je pense que Konami, alors ils nous ont peut-être un petit peu écouté... Euh, sur les menus, mais c'était quand même pas le truc le plus important à corriger. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. En tout cas moi je suis quand même déçu. Je vais quand même y jouer, mais pas beaucoup, tu vois. Pas plus que ce que je jouais maintenant. Voilà les gars, c'était du tort. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée. Et du coup, bah, rendez-vous sur Twitter pour quand même gagner 12 000 pièces. Parce que comme vous l'avez vu, il y a de quoi les dépenser. Allez, ciao les gars, et bonne journée. That is... But all I see the passion Think I need some glasses Think I need some contacts Think I need a better view. Think I need some glasses